Les avertis, vous connectez à lesavertis.net, chaîne le Internet. Et puis chaîne les avertis, YouTube. Nous avons ensemble. la sommes pour Nous passer ensemble. Nous ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Nous 31 Nous donc, mars, le 31 mars 2022. Tout ça, donc, le les alliés euh, jeudi. Euh, pendant la salle émission Oyo, oh tu 20h48 heure de Berlin. Oyo so, oh oh et plus dans que toi, biso toi sala toi sala vraiment par nabiso par nabiso ali ko l'obat de la part du Seigneur par nabiso ali ko te abiso makambou nzam marche sur le cœur par nabiso ali ko après avoir observé makambou oh toi mon assiela toi bon de linge n'est-ce pas donc ma thème au peut-être toujours dans nos verbes il ne et comme nous sommes en train de vous dire souvent que biso au fait toi mission évangélique donc chaîne ou bien mission abisso une mission pour gagner baam pour le Seigneur. Il y a mon cadre qui a euh, prochainement toujours lancé lancer euh, euh, campagne bongo mais toujours lancer plus euh, une nouvelle euh, émission intitulée intitulé angô donc au fête de toutes les nations des disciples nakati y aura même euh, bah, des choses, mais nous allons partager vraiment euh, de corps, doctrine de la doctrine ya Yeshua doctrine puisque nous ne voulons pas faire de mélange au en fait tout ça va sans tout être, mais nous allons dépend à perfectionner puisque nakati a il 4, quatre euh, euh, euh, euh, et l'objet de que bah, bah, bah, a perfection des saints. Et euh, nous so ali donc perfectible, C'est-à-dire, toujours qu'on vers euh, la perfection pour que tout stature parfaite. Il Yeshua, alors, a ça, ben Kolo, apem, et tout nous. E, bon, mon qui choisir Quoi choisir Que choisir Opona nani, Opona nini, Opona elokonini. Nini. Les la choix. Choix, ezali responsabilité, il y a souka, il y a moutonion, mature. Ce n'est pas une définition, mais c'est un, un concept ça dit choix et responsabilité à une personne mature c'est pourquoi beaucoup de na moins de 18 ans ce qui a un problème à ça à eux et parents. à à à à à pour détenir, moi, à l'âge de 16 ans, 17 ans, à l'âge moi 10 ans, je ne pas pa, pa, pa, e relâcher. Dans na pays, je ne peux pas te dire, mais le Pourquoi puisque que que moi, na à cause de la capable de euh Alors, le choix, il na so mature to oyo, a pour Pourquoi puisque pour ceux qui Um, na vi, na Biso a chaque jour, nous sommes confrontés à décision. Et malheureusement, ce n'est pas toujours de bonnes décisions. Des fois, nous prenons de mauvaises décisions. Il y a camarades. Des mauvaises décisions. Il y a des euh, proches. Des mauvaises décisions. Il y a mauvaise décision il y a même il hein. y a des gens même qui a, a eu Moussa de problème. problème, pour c'est pourquoi lorsque vous allez voir l'occultisme, donc occultisme, occultisme a que science occulte à partir à misala tu es au travail, tu travailles dans une banque, dans une boîte, c'est pas chef na bino, science occulte à proposer Soit proposer 8 personnes, peut-être 2 parce bah, qu'on dit que 6 parce bah, Ainsi de suite. Ça dit, dans le cas où il y a un a choix à ma puisque il y a un peu qui sans pour autant que baba vérité ça une vérité. Deux fois, il y a un peu qui est un peu qui est un peu qui pour la vie. Alors, le choix ici, il y a responsabilité à une personne qui est mature par rapport à la vie, devant le Seigneur, devant les hommes, devant la famille, devant le travail, devant le proche. Bref, devant l'entourage ou de bien le monde. Alors, comme Bistouali mission évangélique, tout ce que nous prêchons, tout ce que nous vous donnons comme conseil, et quoi qu'on soit vie dans le privé, mais c'est pour en impacter vie dans le spirituel. C'est pourquoi les gens qui m'appellent souvent, lorsqu'on parle, gloire à Dieu ou grâce à Dieu, je comprends que le message que nous véhiculons, ça ça, ça, ça touche de cœur. Pourquoi Parce que, Batouan a besoin de comprendre ce que nous voulons, ce que nous sommes en train de, de dire. Nous ne voulons pas ici venir avec des messages pour euh, épater l'auditoire. Nous ne voulons pas venir avec des messages pour, comme ça va être que Lucas, dans un dictionnaire biblique avant qu'il ne comprendre le sens du mot quelque chose en train nest pas de, de donc, de, donc, de, donc de, de prononcer ou bien donc d'utiliser avant la en Allemagne par exemple il y a des versions bibliques allemandes ce que ça n'a rien à voir avec l'allemand que les gens parlent. Et deux fois, je, il y a même une fois que je euh, posais cette, cette, cette, cette question à un prédicateur allemand. Parce que ce n'est pas fait sciemment, ce n'est pas fait vraiment donc, à dessein que Batu, qu au bas de la compréhension biblique, c'est bon, compliqué bon thérapie. oui, je pense qu'ils c'est la même chose qui était vers les années 500. Toi, années 500, il y a Martin Luther, auxaki allemand, bien sûr. Avant que Martin Luther ait se révolutionné contre les catholiques, euh, il y avait la Bible auxaki à l'époque Il y avait une Bible qui a donc na latin. maintenant tout le monde ne parlant pas latin. Il y a un peu de temps avant de comprendre, il faut que tu t'en la C'est pourquoi, euh, habituellement, tu continues dans la église catholique qui habite habituée so à la caca, que sans que tu t'en aies la bine, tu ne sous la signe de Kangui a pesqué quelques commentaires et puis a. Et les gens euh, euh, n'étaient pas n'est-ce pas en mesure de cortiquer la parole de Dieu. Pourquoi? Puisque c'était en fait le choix de ceux-là, de ceux-là au oh, bazar qui n'est-ce pas euh, Nathan, y'a Balingaki, Lingaqui, bah, une certaine euh, comment dire euh, position. Hein, pour la bango basaneti cause la l'icolo bato k'abango. Et c'est malheureusement jusqu'aujourd'hui, bah l'Église dit te réveils il y, a, il y a de celles-là de, de, de, de celles qui euh, euh, continuent avec cette façon-là de faire, c'est-à-dire, « L'évangile va parvenir à la connaissance. » Alors, « Mais ceci, ça le message où ils toujours. »« Pour atteindre le monde, puisque ce qui nous but atteint, c'est que ce qui est atteint par l'évangile, par la vérité, par l'amour de Dieu, il peut nous tourner yo aux Jupes ou quoi atteindre Batumusu pour battre un ainsi de suite c'est pourquoi la mission que Yeshou avait donnée aux apôtres allait et faite de toutes les nations de disciples ils allent jusqu'au bisotosu n'est-ce pas tout comme disciples à partir message Juan et bisotosu tout comme personne n'a n'a pas génération à venir seulement si ce qui Yeshou a zongi na époque n'a bisoté alors le choix ici c'est aussi le choix de dire que je suis enfant de Dieu mais des fois je ne comprends pas la parole de Dieu. Que faire maintenant pour comprendre la parole de Dieu Alors, tant qu'on met une question, c'est pour n'est-ce pas avoir un objectif. Une personne n'a pas une mission à destinée donc destinée Ezali coco change en moté. C'est comme lorsque tu te trouves dans, dans, sur une route ou bien sur un chemin aux yeux de verre Ville, Mokobé. Mais tu peux emprunter d'autres petits chemins ou petites routes donc, comment dirais-je, parallèles pour atteindre le même but. Mais sauf que, autres risques soit au Bunga ou bien aux Zwa Ou même au Kende, comme avant. Mais, et comme il y a été trafiqué, n'est-ce pas, d'Estenayot. Dengue, Mokope, avant qu'on soit choix, avant qu'on soit plutôt choix, il faut aussi... Donc... Euh il faut vraiment opser aux objectifs o lingi nini o nini même même même lorsque tu veux méditer la parole de dieu pose-toi la question o tanga ngo pose nini est-ce que o tanga ngo pose o e paté ba tu que o tanga ka mingi est-ce que o sala ngo po o lingi o comprendre mon zambe bien est-ce que o sala ngo po lingi nzambe alo belayo il faut que d'abord qu'aux objectifs avant que ça la choix puisque le choix il a toujours entre deux biloco. ni donc stylo, na feuille un carton choix soit soit Tu peux voir aussi le choix avec plusieurs cartons, plusieurs cartons contre télécommande par exemple. Au cours ça va choix entre deux télécommandes. Et ça, le biloc comme il va aller différent, ça va peu différent, cest plutôt. Ça dit, on a le choix entre deux choses bien, deux groupes, les choses bien, une chose contre un groupe, il y a un biloc comme il Maintenant, le cadre évangélique, tout le monde a que, depuis le temps ancien, déjà en zambé, on est capable, n'est-ce pas, il y a que tu tout contre. Mur c'est-à-dire, contre... C'est-à-dire, capable, n'est-ce pas, depuis le jardin dedans. Or, avant que ait à ça, il faut d'abord nzambe à, poser, à règle. Par exemple, il à l'homme et la femme, « Vous mangerez tout dans le jardin a, sauf les fruits à il y a il connaissance a bien dans mabe » C'est-à-dire, Devant choix, mais entre-temps, donc à prévenir. Et puis, il y a même conséquence à bien, que le jour où, où vous en mangerez beaucoup de Donc, tout choix mène soit à la vie, soit à la mort. C'est pourquoi, même, lorsque le Seigneur parle dans Deutéronome 19, rapidement, rapidement, rapidement, rapidement, rapidement, rapidement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 OK, tout place C'est-à-dire que je pense à Nzambe, le choix comme on ta dit, soit carton télécommande, carton stylo, soit deux choses la même forme mais des fonctions différentes. C'est-à-dire ça par exemple donc d'abord je prends un témoin contre vous le ciel et la terre. Deux choses. cest ça dit à tu prends toujours, tu fais un choix par rapport à la il y a position où aller. Ce parents, il y a un choix, choix il y a un choix. dépendre non pas qu'on dépendre, un je vais dire ta famille, vous construire le construit l'espace entre toi, la fondation, c'est-à-dire la famille. Soit au cause soit vous allez de la vie, pays. soit soit soit prédicateur et qu'on impacte même prédication tout c'est-à-dire tout donc, tout choix doit d'abord être comment dirais-je répertorié na niveau nini c'est-à-dire au sens chango pona nini et puis vie. donc Yahweh awazoloba kenon il prend en témoin donc, le ciel et et et et la terre a que j'ai mis devant toi la vie et la mort la vie droite la mort gauche la, ben, la bénédiction gauche, la, donc la bénédiction plutôt droite, la, la, malé, la malédiction gauche. OK que bien qu'il y ait un bon mais je t'aide quand même à faire un bon choix. Choisis la vie. Pourquoi Si tu choisis la vie, tu vas vivre. Maintenant, beaucoup de gens, bah avant puisqu'ils ont fait de mauvais choix. Beaucoup de gens, bah couf à avant puisqu'ils ont fait de mauvais choix misala parce qu'ils ont fait des mauvais choix une personne qui lorsque dans ton, dans ton CV okay, que vous présentez pas à que tu as travaillé ici et là et là et bien ça a même crédibilité à vous parce que tu n'es pas assis au fait donc bref, comprenons ici que le choix dépend d'abord de l'environnement le choix dépend des objectifs « Le choix dépend de toi qui me suis. »« Ce qu'on s'est dit, le choix tu verras que tu auras la possibilité n'est-ce pas d'atteindre, n'est-ce pas, l'objectif aux alliés. » Donc, il euh, y a mal un peu le bon euh, Et pourtant, tant que soi-même, ah, par exemple, dans Jacques 4, 17 le c'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché. Tout le monde a que faire le bien, c'est un choix, comme faire le mal aussi. Les gens qui tuent, ils font un choix contre les gens qui aident. Les gens qui aiment, ils font des choix contre les gens qui haïssent. C'est-à-dire, le choix est là, il y a un choix, n'est-ce pas, donc, identifier par rapport au choix nayo. Et tu verras une personne, par exemple, en train de vous prêcher à Katisouknaya Awa. C'est son choix. Maintenant, ça dépend maintenant de celle ou celui qui suit la, la, cette personne. Tu vas faire aussi des idées, non? Je vous peut-être l'occasion, il y a message, tu vas comprendre de quel bord il se trouve par rapport à la personnalité, plutôt par rapport à la présentation. Ou, Moutou vais vous avec le théâtre, avec le théâtre, il y a un combo, il y a et qu'on a impacté par tout le monde, on a payé. Et un jour, quand on a un scandale, quoi, il, quoi, la, ils vont dire, ah oui, il y a un grand qui bourgeois. Ok Ça dit, choix à Moutou, Et comme après, identité à Moutou. Pourquoi Si tu fais un choix pour des bonnes choses, tu vas devenir une bonne personne. Si tu fais des choix pour des mauvaises choses, tu vas devenir une mauvaise personne. Ça dit, le choix, en fait, il y a le coup l'impulsion ou voire même la naissance d'une identité quelconque. Une personne Mutmoko, malheureusement a choisi comme un militaire, puisque il y a quelque chose qui s'était passé dans vinae. Tango musi ko a zui choi pas un militaire, en devenant militaire un jour a pas pasaki militaire maintenant on va se dire oui peut-être tant que ma pas attaquer militaire mais selon notre vue selon notre comment dire je ne pas ce qui a joué tant que nous il allait certes mourir mais pas de cette manière là par exemple ok c'est-à-dire c'est pour dire que non, le choix peut au fait engendrer l'identité d'une personne et Soit ce qu'on dit, donc, « Moutoua salim, yamabe » et qu'on peut risquer que Moutouana kouma mabe plus tard. « Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du pays, donc du bon pays que l'Éternel a juré donc à tes pères et tes données. » Tu vois, ça dit ah tu es au banine, y a y a un Azaz Azaz Kolobakir, n'abandonne Israël bien sûr, Azaz tu feras ce qui est droit et ce qui est bien. Ça dit Isa, tu as vu que donc droit Isa juste, mal donc donc mal droit ou bien injustice, il y a le contraire il y a justice. Donc bien Isa juste. Et mal et ali injuste mais ce qu'on dit en bas, ça que ça yo déjà un peu ce conseil que non ça le cambuya mal donc on comprend ici que même pour faire des choix pour savoir que ce choix est bon il faut d'abord peser la chose est-ce que c'est ce que je vais faire ou est-ce que je vais prendre comme décision ali mal ali ma be seulement que le que ça ali ma b même si tu prends tu fais un choix le choix et que le service est un plus que déjà au départ, il est comme ça déjà ma B. Mais si vous dit par exemple, que non, tu as devant toi, entre une affaire, comment dirais-je, aux alliés, à Kohib, à Batou, devant toi, un travail contrat normal pour ça, pour gagner vie décemment la choix a gagné qu'on a il il faudrait ici d'abord mettre le cadre dans lequel on a la choix sali malamu na zambe la nini o ma be mingi sa te. même tes prières vont commencer n'est-ce pas à tu pries, tu pries, mais tu, tu, tu vas commencer à te, à te, culpabiliser au fait. Et en, en ce moment, tu vas perdre même la foi, plutôt, plutôt plutôt, tu vas perdre même la foi, plutôt pour un donc l'absurde, bon, on, on perd même la foi de ce que tu es en train de demander. Or, oh, lorsqu'on demande une chose à Dieu, on doit avoir la foi. Oh, la foi ne peut pas être, comment dire, mélangée avec euh, avec d'autres choses qui vont peser sur toi. Dans le cas de morale, nayo. Et puis, tant l'Est. Donc, être heureux ici, c'est vraiment heureux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait que nakati le asa na il y a un de surtout, et puis il y a un Et passage, aussi, temps, je Passage, je vais vous dire, je vais vous ne vous conformez pas au vous présent ils vais vous dire, je vais vous dire, peut-être claire dire, vous pas je vais pas dire, ce n'est pas en vain que papa lui je ce qui na lobi c'est que la fille que tu parles avec chaque fois, c'est que la langue puisque na a une phrase qui ya, ya, ya Mais du fait qu'il y a une il y a peut-être une raison. Et puis après, il a une jalousie, il y a un sens propre. Ce qui m'a dit, c'est qu'il y a toujours une idée derrière. Ce qui m'a c'est que l'ami avec qui tu traînes na ce n'est pas que Aïnien, mais qui m'a influencé. Mais là maintenant, lorsque la Bible nous dit, par exemple, donc, Romain, Romains euh, 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, puisque le siècle présent a des choses contraires dans ma il y a Nzambé. Et surtout, ce qui est important dans Romains 12, c'est que le siècle présent est tellement présent que depuis 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, ça reste présent vous comprenez en comparant à Sodome et Gomorre, ils ont ma ma baie balais différents mais les ma de Sodome et Gomorre, ils ça peut être à moi c'est papa aux là. mais comme elle ici c'est le présent à l'époque toi bien on bon à l'époque puisque le siècle présent c'est quelque chose qui qui est actuel au fait qui est d'actualité Ba hein? bah balobi que non normal oui, c'est normal et nous, nous voyons des églises na Afrique na Europe na États-Unis puisque bon on dit ça, que, bon tu ça, mais non c'est l'abomination aux présent pour se conformer on en ensemble, ensemble. Battre contre la bible nous dit ici que ne vous conformez pas non mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence chaque façon on a la ça par rapport il y a renouvellement il y a intelligence pourquoi ce que tu étais hier hier c'est pas ce que tu es aujourd'hui même ta façon de penser c'est pourquoi, même avant de prendre une décision dans ta vie, il faut d'abord prier sur ça. Et qu'on soit pas une décision à la hâte. Qu'on ça le choix pour. la la hâte, t la montre. Qu'on a le choix puisque ça vient de ton cœur. Mais avant de faire un choix, prends le temps d'y réfléchir. Au moins, que le choix. Et surtout, ce qui compte, tout ce que tu veux faire, il faut toujours avoir un bon avant c'est pour papa. Et tourner e tu, e, tu, e, tu dors. Quand tu vas te réveiller, Dieu va te donner une réponse. Ce qui moi, si je bon Et que vous une la même chose. Ce qui fait la, la même chose. Puisque si on a une erreur qui est au on est aveugle, on est aux une décision la et on est une décision par rapport à que tu vois. Et pourtant, a qui est tu prends le temps pour prier, on a une décision qu'on est venue à la Et à l'époque, Adam a fait dit que c'est la femme que tu m'as donnée. Dieu n'a pas regardé ça, puisque Adam a fait le choix. D'accepter entre sa femme et, n'est-ce pas, le principe de Dieu. Moi, soyez bénis au nom de Yeshua. Pour continuer avec mission prochainement, soyez réellement remplis du Saint-Esprit pour vous comprendre ma cambo. De façon à ce que vous savez, je suis malade vie de Shalom.